Salut tout le monde Après avoir fait au début de la chaîne un épisode sur l'audition et voulant un petit peu changer des épisodes plus technologiques dirons-nous, on m'a soumis l'idée de vous parler d'un autre organe sensoriel du corps humain. Je vous propose donc de venir découvrir avec moi dans cette vidéo les différents troubles de la vision et comment sont-ils traités. Alors pour parler des troubles de la vision, il me semble indispensable que je vous parle des deux organes qui vont participer à notre vue. Ces deux organes sont l'œil qui s'occupe de l'acquisition de l'image et le cerveau qui va s'occuper de traiter l'information. Si vous commencez à y voir une certaine similitude entre ce que je viens de vous dire et la vidéo sur les technologies dans Pokémon GO ou celle des voitures autonomes, c'est un peu normal étant donné que j'y traite dans ces deux vidéos d'acquisition et de traitement d'image. Et l'homme étant ce qu'il est, il aime bien copier la nature. Alors comment fonctionne la vue concrètement Dans la théorie c'est très simple, tout commence par de la lumière. Un objet ou toute autre chose hein, un arbre, une personne, un chat, un chien, un dark choupi, une boîte de médicaments, des pâtes, de la crème fraîche, des œufs, du papier toilette, du sopalin, des mouchoirs en papier, des croquettes pour le chat, de steak haché, de l'aimant. bref toute chose qui n'est pas totalement noire produit ou diffuse de la lumière. Une lampe allumée va produire de la lumière grâce à de l'électricité mais votre chat lui va refléter la lumière du soleil ou de toute autre source lumineuse. Cette lumière va rentrer dans l'œil et via des cellules va être convertie en signaux électriques qui seront transmis au cerveau via les nerfs optiques pour y être traités. Et quand quelque chose cloche quelque part dans tout ce cheminement, de l'entrée de l'œil au traitement par le cerveau, nous parlons de troubles de la vision. Alors avant de rentrer plus profondément dans le sujet, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter notre caméra naturelle, l'œil. L'œil peut être divisé en deux segments. Le segment antérieur avec la cornée qui est une petite lentille transparente chargée de focaliser la lumière sur le cristallin. L'iris et la pupille qui vont permettre de gérer la luminosité. Et enfin donc le cristallin qui est une autre lentille qui sert à l'accommodation de la vue. Le focus de votre appareil photo quoi. Pour le segment postérieur, nous avons la sclère, le fameux blanc de l'œil sur lequel est positionné les différents muscles permettant le mouvement des yeux, le corps vitré, une sorte de liquide qui permet à l'œil de garder sa forme, la choroïde qui tapisse la face interne de l'œil et enfin la rétine qui va regrouper des cellules nerveuses sensibles à la lumière, les cônes pour la version couleur et les bâtonnets pour la version en nuances de gris, en gros, et qui vont se charger de convertir la lumière en signaux électriques. Bien, maintenant que vous voyez, du moins je l'espère pour vous, de quoi notre œil est constitué, nous allons aller dans le cœur de notre sujet, les troubles de la vision et les moyens de les corriger. Si vous avez bien suivi le début de la vidéo, vous pouvez voir qu'on peut séparer les différents troubles en deux catégories, les troubles liés à l'acquisition et les troubles liés au traitement. Je ne vais par contre pas pouvoir détailler ni même parler de tous les troubles de la vision hein, vu le nombre du coup je vous en ai fait une petite sélection. Les 4 premiers troubles de la vision concernent près de la moitié des français. Nous y trouvons la myopie qui est une baisse de l'acuité visuelle de loin avec une vision de près normale et qui est due à un œil trop long. L'image se reforme bien dans l'œil, mais trop en avant de la rétine. La correction de la myopie se fait via des verres de lunettes ou des lentilles divergentes. Il existe aussi des solutions chirurgicales qui vont consister en une modification de la courbure de la cornée via un laser à excimer où le chirurgien va littéralement gommer de la cornée pour la rendre moins convergente. Et il y a aussi la possibilité de mise en place d'implants au niveau du cristallin. Vient ensuite l'hypermétropie qui est en gros l'inverse de la myopie. Là on voit moins bien à toute distance mais c'est plus flagrant pour la vision de près. Cette fois l'œil est un tout petit peu trop petit et l'image qui arrive à la rétine n'est donc pas parfaitement formée. Pour la corriger, on va utiliser des verres ou des lentilles convergentes pour focaliser l'image plus en avant dans l'œil. Là aussi, des solutions chirurgicales existent via laser et qui vont permettre de légèrement bomber la cornée. Avec ça, on peut coupler l'astigmatie qui est due à une anomalie de la forme de la cornée. Celle-ci va avoir une forme irrégulière, plus ovale que ronde. Du coup, les rayons lumineux ne vont plus être focalisés à un point unique mais en des points différents. La est plus compliquée à corriger car les verres ou les lentilles de contact utilisées doivent être faits de manière extrêmement précise. Des opérations sont aussi envisageables comme le laser qui va arrondir la forme de la cornée en creusant légèrement dedans ou via des incisions qui vont enlever les zones les plus bombées de la cornée. Enfin, dans notre quatre maladies les plus communes de l'œil, on y trouve la presbytie. Celle-ci est très souvent due à l'âge de la personne et se caractérise par une baisse d'acuité visuelle de près. L'image se forme comme pour l'hypermétropie à l'arrière de la rétine, mais cette fois, c'est parce que le cristallin n'est plus capable de faire le focus correctement. Voilà pour les principales maladies de l'œil, à savoir qu'une personne sur deux en moyenne qui regarde la vidéo devrait se sentir concernée. Maintenant, nous allons passer à des maladies un petit peu moins courantes. Les agnosies visuelles. Les agnosies visuelles sont des troubles des fonctions perceptives qui empêchent toute possibilité à une personne de reconnaître des formes, des objets. Mais il y a aussi l'agnosie des chiffres et des lettres. Ou encore celle des visages. Dans ce cas, on parle de prosopagnosie et je vous laisserai en apprendre plus en regardant la vidéo de Bruce de la chaîne y penser. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Cette pathologie est purement cérébrale. De manière générale, l'œil n'est pas du tout en cause dans ces maladies-là. Il s'agit généralement de lésions dans l'air visuelle du cerveau et plus précisément dans l'air secondaire ou l'air 18 de Brodmann. Et pour soigner une agnosie, il n'y a pas beaucoup de solutions excepté d'essayer de rééduquer le cerveau. Je vais finir cette partie sur les maladies par la rétinine pigmentaire. Sous ce terme un peu générique sont inclus plusieurs maladies génétiques qui vont provoquer la dégénérescence des cellules de la rétine et aboutir à une cécité totale. Et pour soigner cette maladie, des chercheurs de la société Second Sight ont réussi à concevoir un œil bionique, l'Argus 2, qui s'utilise en parallèle à des lunettes munies d'une caméra. La caméra va envoyer les informations perçues à un petit boîtier électronique de traitement de l'image, le VPU, qui va être chargé de transformer l'image de la caméra en signaux électriques qui seront envoyés à une série d'électrodes implantées dans l'œil pour stimuler les cellules nerveuses et enfin reconstruire une image. Vous voyez, médecine et nouvelles technologies sont souvent côte à côte. Voilà, alors je pourrais continuer à vous parler des diverses maladies, hein, de la conjonctivite au glaucome en passant par la dégénérescence maculaire liée à l'âge, plus connue sous le nom de DMLA, le sujet est extrêmement vaste. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur les troubles de la vision, j'espère que vous comprendrez mieux comment la vue fonctionne. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à me laisser un commentaire ou une critique constructive, et surtout à partager cette vidéo. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand les prochaines vidéos sortiront.